Écoutez-moi les petits cocotiers, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir un deck absolument somptueux. La liste du numéro 1 légende, un deck totalement incongru, c'est le Chasseur Face. Alors ça pourrait être le deck toilette, mais ce deck-là n'existait pas il y a encore euh, un jour, il y a encore deux jours. Euh, au moment où j'ai sorti le deck toilette, alors Chasseur Face ça existe depuis 2014, mais on va dire cette version-là. Et puis en deck top légende, parce que ce deck-là finalement il existait également, mais... D'ailleurs, dans les tiers, il était mal classé. Cette liste a fait top 1 légende. Euh, alors, on connaît les cartes, évidemment. On connaît la Ralonne, on connaît la puissance d'Aralon. on connaît le Tavish, on connais cette carte-là euh, également. Alors ce deck-là, pourquoi est-ce qu'il est revenu euh, comme ça dans la méta En tout cas, pourquoi il a fait un top 1 légende C'est encore tôt peut-être pour dire qu'il va revenir dans la méta, tout simplement parce qu'il a un bon match-up contre les Illidan, il a un bon match-up contre les voleurs, bingo, miracle. C'est un deck qui est rapide, qui est efficace, c'est un bon deck de grind, qui a un bon win rate, qui est surprenant. C'est assez cool à jouer, euh, pour le coup, parce que c'est rapide, c'est pas prise de tête. Bref, vous allez voir, c'est fort contre les decks top méta, mais c'est également fort contre le reste de la méta, et ça, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Euh, je rappelle le petit horaire, du lundi au vendredi, de 14h à 20h, si vous avez un compte Amazon Prime. Euh, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch. Chaque mois, il faut l'utiliser, sinon il se perd. C'est important de soutenir les créateurs de contenu sur Twitch, que ce soit moi ou même un autre. Hein. Euh, vous allez dans votre profil sur Twitch, profil paramètres, et dans les paramètres, vous allez avoir lié Twitch à Amazon. Euh, vous allez sur la chaîne d'un streamer et vous vous abonnez avec Prime, vraiment je vous invite euh, à le faire. A euh, noter qu'en ce moment, il y a jusqu'à la fin du mois euh, l'offre euh, HelloFresh, je sais que vous aviez adoré la dernière fois, donc voilà, je ne veux pas spécialement en parler là dans cette introduction, mais euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous avez jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières commandes, donc euh, voilà, il y a le petit lien évidemment dans la description pour euh, profiter tout simplement de cette offre euh, HelloFresh, qui, euh, Hello qui est juste incroyable vraiment, sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un mage, mage aggro ou mage euh, contrôle, plutôt big mage. Alors des mages aggro, il y en a beaucoup. Des big mage, il y en a euh, également pas mal. Hein. C'est deux decks qui sont tiers 2. C'est deux decks qui sont plutôt intéressants euh, dans la méta. On va dire que euh, le mage aggro, c'est un peu euh, le deck le plus récent. D'ailleurs, c'est peut-être le deck toute classe confondue. Euh, pour le coup, peut-être le deck le plus récent toute classe confondue. Parce que euh, les mages aggro, finalement, il faut avoir une très, très bonne mémoire pour s'en souvenir. Euh, bah, C'était tout simplement 2015. Euh, Rod to Blizzcon, vous vous en souvenez, je le sais. <rire> Et si vous ne savez pas, eh ben, euh, vous demandez à vos petits collègues. Et donc, euh, d'un autre côté, il y a le Big Mage, euh, tout simplement. Big Mage, qui est un deck plutôt lourd, un deck euh, plutôt cool, facile à jouer, un deck de euh, courbe de mana, il y a des plays qui sont assez strong, mais évidemment, le deck, il est, euh, euh, comment dire il est ultra connu. Euh, il est assez facile à contrer dans ce sens-là, euh, et, euh, et voilà, il est un peu vieillot finalement. Donc, c'est pas, on va dire, le deck le plus intéressant à jouer. Mais c'est un bon deck de tournoi et c'est un bon deck de ladder. Donc, euh, euh, si on aime ce deck, il faut évidemment. Euh, bah, il faut foncer, tout simplement. Alors, il euh, y a plusieurs plays. Parce que. C'est ça qui est intéressant avec Chasseur Face, pour le coup. Euh, c'est que, bon, T1 Trog, l'idée c'était de faire T2 L'Esprit Sauvage. Bon, voilà, l'idée c'est de. J'en parle pas vraiment, mais c'est de réaliser la courbe de mana la plus agressive. Il n'y a pas besoin de faire une énorme théorie. Une théorie explication, on va dire, sur le, le mulligan. Euh, là, par contre, on est dans un spot qui est très très complexe. Parce qu'on peut faire ondulance, pièce, ça. On peut faire ça, ça. On peut faire ça, pièce, ça. Mais il faut toujours avoir en tête ce que l'on va faire autour tour d'après. Euh, je crois que je vais juste faire esprit ici. Je crois que je vais juste faire esprit... Comme ça, je les, euh, je les développe tout de suite, les petites créas. Comme ça, je commence à stacker. Bon, en plus, c'est les cartes qui sont intéressantes. La 3-1 n'était pas si... Ah, dommage, dommage. Mais la 3-1, bon, c'est un big mage. Bon, de toute façon, on a, on a l'info en général. Euh, quand il y a Sanctum. Remarque, Sanctum. Ah, quoi je dis, on a l'info, non Sanctum est joué également dans les versions agro. Euh, bon ça évidemment ça nous donne l'info du big mage Donc là c'est intéressant parce qu'on a un autre T1 Ce qui était une probabilité relativement euh, correcte et existante Donc là on va faire le petit loup L'autre petit loup Pièce, l'autre petit loup Donc là on, a, on est dans un spot qu'on aime bien On prend le plus un plus un, on prend le petit, euh, petit ral d'agonie euh, autour, euh, on a pas mal de T3 quand même dans le deck, des T1, des T2, des T3, donc on a vraiment une, pro une, une possibilité, j'allais dire une probabilité, oui, mais une possibilité au prochain tour de faire T2 plus pouvoir plus T1, ou T2 plus T2, ou T2 plus euh, T3, et derrière, bah, on a quand même envie de cette flash invoquer, parce que la game peut durer. Euh... Alors, being Mage, c'est assez intéressant en termes de match-up, parce que c'est un deck qui s'adapte. En fait, c'est un deck qui est... enfin. Pas qui s'adapte, mais qui est paradoxal dans ses match up euh, Parce que c'est un deck qui est très lourd. Il n'a pas vraiment d'AOE, euh, à part la rune de l'archimage qui coûte 9 mana. Mais en fait, il est pas si mal contre, euh, contre aggro. Euh, parce qu'il a l'évocatrice des profondeurs. Après, il préfère lui, contrairement on va dire, au deck contrôle, et là aussi c'est sa spécificité selon moi, c'est que. C'est un deck un peu combo, un deck un peu lourd, donc on peut le considérer, le mettre un peu dans la rubrique des druides par exemple, des decks comme ça. Euh... C'est un deck qui préfère jouer contre les decks qui sont euh, burst que board centric. Contrairement... Euh... Ouais c'est ça, burst que board centric. Remarquez le druide c'est un peu la même chose, mais pas le... Euh, pas le démoniste contrôle, qui peut être un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire des decks un petit peu lents avec une combo derrière. Bon, chiant. Chiant le gars. Euh, bon, ça c'est cool. Okani. Alors Okani, c'est sort ou créa. Euh, c'est sort ou créa. Créa, il en a plein. Sort, il en a pas beaucoup. Le truc, c'est que souvent, il va, prendre, il va jouer son barbare ici. Euh, son orceleuse barbare. Donc, on va plutôt prendre le serviteur. Et la question, c'est est-ce qu'on trade Je crois que le trade a quand même du sens. Je crois que le trade a quand même du sens. Ça protège Locani qui est importante. Euh, c'est vraiment un play où il va essayer de curver, j'imagine. Après, bon, logiquement, il sait qu'il y a Créa, que j'ai pris Créa, mais bah, ça, ça a du sens, à moins vraiment. Remarque, Remarquez, là, je suis euh, de platine ou argent, je sais pas. Donc, euh, peut-être qu'il se dit que je peux euh, comment dire visualiser le, le côté... Enfin, que j'ai compris que c'était un big mage. Et donc, je vais dire, sort. Bon, en vrai, il faut vraiment me prendre pour un neuneu. Mais <rire> il peut, hein en vrai. Il a le droit. Hein C'est ce qu'il faut pas faire. faut pas prendre l'adversaire pour un as, en général. Mais il peut se dire, il, il a pris sort, mon adversaire. Bon, après, j'ai pas l'info. Hein. Mais bon, logiquement, là, c'était un tour où il, peut il faisait sur seul Évidemment, Si Jamais jamais l'avait. Donc. On On face. On va tuer ça et piocher. Comme ça, on prend l'information. On va jouer ça. Là-dessus. On remarque sur le... là-dessus, je crois. Non, là-dessus. Ça. Boum. Boum. Euh... Alors, dans le deck, il n'y a pas d'arme. Dans le deck, il n'y a pas d'armes. Donc, on n'est pas obligé d'attaquer avec cette arme, pour le coup. On n'est pas obligé d'attaquer avec cette arme. Bon. Bah écoutez on n'est pas trop mal parce que voilà la fameuse sorceleuse, mais qui ne proque dans rien. Donc ça c'est intéressant également. Ça on va pouvoir la buter. Euh... Ok ça c'est gourmand. Bah écoutez ça va être ça je crois. Comme ça j'active deux fois ce petit loup. Euh, on va faire ça. Il notre deck, après euh, T8, euh, non il peut rien faire T8, on va taper ici, le petit invité, en fait je pense que son erreur, et encore est-ce que c'est vraiment une erreur, parce que derrière il avait en Sorceleuse, on est d'accord il a fait Varden et moi j'ai fait euh, ça, et vous voyez il a pas tour il a, entre guillemets, tourné autour d'Okani en ne jouant pas en Sorceleuse post-Okani. Mais en fait l'idée c'était pour ça qu'il a Varden en tempo. Mais c'est vrai que là c'est une situation où vous voyez sur T8, il aurait aimé garder sa Varden. Mais en même temps la game aurait été différente. Hein. Mais vous voyez la Varden ici. Ah il y a défenseur des arcanes. Ok. J'aime vraiment pas moi défenseur. Je préfère vraiment rune et, et les dragons que ça. Je trouve que ça c'est trop facilement euh, passable. Donc on a ça. Euh, plutôt en termes de mana. Ah. Juste une bouchée. Alors c'est assez intéressant Mais je pense que je vais juste biscuit ici et lui rentrer, un... et rentrer les... les dégâts avec le biscuit. Donner un petit peu de, de survivabilité à ma créa. J'aurais pu faire le pouvoir. C'est un peu pareil, c'est deux dégâts. Mais en vrai, là il va rune. Et la rune ne tue pas forcément tout. Écoutez, ça me plaisait de faire ça. Mais je pense que j'ai quand même gagné. Je vois pas trop... Enfin, à moins vraiment de, de... Bah de chatter. Hein, c'est le mot. De chatter sa rune. Je pense que là, il peut pas comeback. Bon, le match-up, il est pas censé... Enfin, exister, j'allais dire. Faut faire attention, voilà. Ça, c'est une chose que, qui est très, très importante. J'en profite que là, il euh, y a un peu de, de beau jeu, mais il va quand même finir par partir, je pense. Euh, c'est que les decks top 1 légende sont différents des meilleurs decks de la méta. Souvent, et je, je peux comprendre, euh, certains pensent que deck top 1 légende, c'est comme le meilleur deck de la méta. Et euh, dans ce cas-là, ça ferait à chaque fois les mêmes vidéos, ce serait un peu bizarre, ou du moins les mêmes titres. Mais en fait, le truc, c'est que un deck, mais meilleur deck de la méta, c'est un deck avec le meilleur win rate. Alors après, la méta est différente, euh, selon HS Replay, mais de manière générale. La méta est différente en top 1000 légendes, en légende, en diamant. Il y a toujours des nuances. C'est pas énorme. Genre les tiers 3 ne passent pas tier 1 et les tiers 1 ne passent pas tier 3. En général, l'ordre est à peu près la même. Mais parfois, il y a des decks qui sont très compliqués à jouer, mais très forts, qui vont être top en 1000 légendes, en top 1000 légendes et qui finalement vont être un peu plus bas en diamant et moins parce que justement ce sont des decks compliqués à jouer et donc leur puissance brute n'est pas utilisée au mieux par des joueurs qui peut-être ont un niveau un peu, un peu moins important. Euh, je vais quand même garder esprit parce que c'est incroyable comme carte. Après il faut un T2, faut pas louper la curve. Mais esprit c'est incroyable. Et en même temps, ah esprit c'est incroyable, j'aime trop esprit. Oh là, <rire> pas grave. Hein. On a deux draws hein, dans l'absolu. On a deux draws pour trouver soit un T1, soit un T2. Au pire, on fait le pouvoir. Je pense que ça a quand même du sens parce que la carte est folle. Probablement la meilleure carte du deck, je pense. Enfin, probablement la meilleure carte. Oh, ça c'est pas beau. Oh là là. Bon, on rate la curve. C'est pas grave. On a esprit glisse froid qui est quand même très très intéressant. Voir viser glisse froid esprit. Hein. Je pense quand même que c'est Esprit Glisse-Froid. C'est vrai que ça marche bien quand même. Non, c'est ça. Faut juste pas trouver la 3-1. Ah zut. Ah, il fallait des armes là. Bref, euh, les decks top 1 légende, ce sont. Alors en général, c'est des très bons decks, mais c'est des decks méta. C'est à dire que ce deck là, typiquement, il va être très fort contre les voleurs. Miracle ou Bingo, il va être pas mal contre Lilidan, qui a quand même besoin d'être sur T6 pour pouvoir faire ses AO et gagner des points de vie. Sinon, avant, il fait que de la pioche et des petits anti-bêtes bizarres. Euh... Donc voilà, tous ces decks-là, un petit peu fragiles contre aggro, entre guillemets, enfin théoriquement fragiles contre aggro, parce qu'en vrai, dans les faits, c'est pas tant que ça. Euh, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts et qu'il n'y a pas tant d'aggro que ça. Euh... Mais euh... contrairement au druide, quand le druide domine, il y a beaucoup plus d'aggro. Fort-centric, par exemple. Et donc, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, si par exemple vous rencontrez beaucoup de paladins prises de board, de decks, d'écart rouges par exemple, de guerriers contrôles, de trucs où on, qui prennent le board très tôt, je crois qu'on va faire ça maintenant. Okani, c'est cool quand même, mais non, on va faire glisse froid. Donc voilà, si jamais vous rencontrez beaucoup de decks comme ça, qui ont vocation à... Vraiment contrôler les boards ou être très fort dans l'early game, euh, bah, ça va pas être un très bon deck, vous voyez. C'est galère là, on est vraiment pas bien. Le problème c'est qu'on pourrait faire bélier là-dessus, mais... Ou alors on fait viser x2. Hein. Viser x2 c'est vraiment hardcore. Hein. Après on peut attendre et on fait dégâts x2. Hein. Ça c'est assez ouf, hein, mais on n'arrivera pas à proc je crois. Je crois que je fais ce trade là. En fait la question c'est est-ce qu'il faut face Là en fait c'est assez compliqué parce que est-ce qu'il faut aller face ou est-ce qu'il faut faire des trades C'est pas parce qu'on joue full face qu'il faut pas euh, trade parfois. Mais là on peut peut-être essayer de setup un dégât collatéraux mais va-t-il nous faire gagner Voilà si on fait bélier, double bélier face, on rentre 8, on a une énorme créa mais il peut la geler et derrière on est très mal. Je pense qu'il faut bourriner, moi, mais... Je pense qu'il faut bourriner comme un bœuf, hein. j'ai visé en main. Ouais, on va, on va bourriner. Après, il y avait visé qui bourrinait bien. Mais en vrai, c'est moins fort que les béliers, parce que les béliers, ça me met des 2-2, ça peut l'occuper. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ici, je vais partir là-dessus. Mais je pense que j'ai perdu d'expérience. Ici, je pense que c'est une situation qu'on qu perd. Bon, l'avantage des decks aggro, c'est qu'on sait vite si on gagne ou on perd. Après, euh, moi je suis plutôt tendance à partir du principe que j'ai perdu quand la situation est 50-50 et statu quo. Mais voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'ailleurs où je joue contre le champion du monde. Euh, c'est que moi c'est ma stratégie pour performer. C'est partir du principe que là j'ai perdu et donc je vais essayer de réaliser encore plus des bons plays. Il n'y a pas de heal dans son deck. Il n'y a aucune carte de heal. Donc je vais faire viser, j'ai gagné derrière. Donc ça, ça met 6. Donc là j'ai gagné. Là j'ai gagné. Là en fait c'était vraiment un spot où il pouvait me battre. Et encore, encore, vous voyez, j'ai quand même bien bursté. Mais là c'est. je suis bien parce que j'ai les 4. Et je pense qu'il y avait un spot où il pouvait setup en deux. C'est-à-dire qu'il gèle avec pour un mana, je te gèle ta créa. Et je te rentre, il rentrait combien 6, euh, hein euh, non, 5. Il rentrait 5, plus une petite créa. Et en fait, il pouvait set up en deux. Et moi, il fallait que je top deck. Euh, donc là, le fait qu'il écrase ses créas dans la mienne, bon, bah finalement, c'est génial. Mais après, voilà, c'était dépendant de son gel. Il a 4 gels normalement dans son deck. C'est pour 1 mana, 2 dégâts, je te gel. Et euh, la rafale. Ça rafale le, le, le nom. Hein. Pour 3 mana, je mets 3 et 1. Et je gèle. Bon, après, ça demande un petit peu de mana. Donc, il n'a pas forcément la possibilité derrière de développer du board. Mais. mais c'est pas des super match-up, quoi. Enfin. C'est un peu bon pour nous. Parce que, voilà, on a un très bon deck. Et... Mais. C'est des match-up on peut vite être derrière et ça va assez vite, quoi. D'un côté comme de l'autre. Mais. Je pense que c'est une erreur de sa part. Mais après, c'est dur de connaître sa main. Là, ici, en fait, il perdait presque tout le temps en faisant le trade. Parce qu'en plus, derrière, je lui ai rentré 4. Limite, le mieux. Alors, c'est un peu bizarre, mais je pense que le winning play aurait été. Bon, il aurait. Dans tous les cas, il perdait. Mais le winning play ici, ça aurait été d'aller face, de rentrer 5 face et d'essayer de gagner au tour d'après. Et de pas trade ma créa. S'il trade ma créa, il a 0%. Vous voyez S'il si va face, bon, il est mort derrière. Mais il se donne la possibilité de gagner si j'ai que des créa en main. Ah ça a bugué là non Vous croyez que ça a bugué Ah non Waouh il est rigolo ce bug Ouais, il est... bon, on a perdu, hein. Ça veut dire qu'on a... On a, eu la pièce, on avait la pièce dans le tracker. Donc ça veut dire qu'on a eu notre main. Oh il est rigolo ce bug. waouh. C'est un bug où on... l'écran est figé, mais le jeu continue. Bah écoutez, euh... on va la jouer, hein. on va voir. Hein. Notre main est pas si mauvaise. Hein. Il va être obligé de piécer au ping ou un truc comme ça. Ok. Ah, le, notre main, c'est pas la pire du jeu. Hein. Au cas, Botron, c'est strong. Ouais, ouais, ouais, la main est intéressante. La main est... est un ag... Ah non, c'est un aggro. Non, c'est pas un aggro. Par contre, il a déjà piécé. C'est plutôt pas mal. On va faire ça. Là, par contre, on est content de trouver la 3 -1. On a la 3-1 hein, qu'on va envoyer là. On va taper là. Euh... Je vais pas euh, piécer mon ambulance. Je vais faire Aralon derrière, piécer Aralon. C'est quand même un sacré setup. Hein. Ouais, on est pas mal là parce qu'on va vite l'agresser. A, faut pas garder de sort en main hein, pour éviter cette ensorceleuse Qui peut jouer T5 Donc la visée si on peut la jouer au prochain tour Essayer de tourner autour de ça Parce que s'il si fait ensorceleuse ça a taunt Donc en général il meurt pas et derrière Il peut jouer ses, ses gros sorts Donc là en vrai je pense que je vais juste faire viser pouvoir Ou un truc comme ça Faut voir ça dépend ce que l'on pioche aussi Ok Donc là je vais vraiment face pour cette raison. Hein. Enfin face, je vais vraiment jouer la visée euh, pour euh, cette en-sorceleuse. Je pense bon, que c'est un play qui fait très souvent et qui est le winning play qu'il doit faire pour pouvoir gagner. Balinda, tête de tigre. Mais Balinda ça va parce que bah, ça n'a pas taunt. Donc en fait normalement je suis top quand même en deux. Ouais, évidemment jamais de ça. Hein. On va faire l'éleveuse. Après, là, il va rune de l'archimage. Ça va tout détruire. Mais euh, je pense qu'on va quand même jouer l'éleveuse ici. De... Si jamais sa rune, elle fail. Euh, il prend une énorme euh, tartinette. Donc, euh, ouais. Enfin, fail. En tout cas, si elle, euh, si elle est pas... S'il n'y a pas des grosses AoE, L'an B, c'est chiant. Bah, ça, ça me va. Les 1 c'est très très fort pour nous. Ça, ça me va également. Faut pas qu'il y ait des étoiles filantes, des choses comme ça. Rafale c'est plutôt ok Ça c'est plutôt ok Ça c'est plutôt ok Il peut pas aller chercher l'A1 hein, pour le moment Ah si il peut Si il peut Waouh, il a eu ça Bon il est arrivé à détruire le terrain Par contre on a l'arme qui est cool oh, Face Face et on va Astalor. L'avantage d'Astalor ici c'est que si jamais il fait les dragons et qu'il a pas le taunt, il a perdu. Et s'il si rase juste le board, bah il a perdu en mettant pas de, pas de créa. Donc il va faire les dragons, mais il est obligé d'avoir des taunts. Ça n'a pas taunt. Ça n'a pas taunt, donc il va partir. Simplement. Ok. Il avait tone, ça pourrait être compliqué, mais il est K8. Après, euh, ouais. Ouais, c'est pas très compliqué à jouer, hein, pour le coup. C'est assez cool. C'est des bons decks de grind, quoi. Typiquement, euh, euh, là, cet après-midi, je, euh, je vais tryharder sur le serveur Asie. Bon, je pense que je vais jouer Voleur Miracle, parce que c'est vraiment le deck qui, euh, qui me plaît le plus. Et, et j'aime beaucoup, beaucoup le deck. Mais c'est vrai que ce deck-là, après, il y a quand même Tavish et Aralon, qui sont des légendaires. Euh, en général, quand on joue en low cost, on n'a pas les decks de toutes les classes. Bon, ça, c'est Captain Obvious de dire ça, mais on n'a pas... Euh, on, on décraft des classes, souvent. Euh, moi, par exemple, sur le serveur Asie, je suis vraiment en pur, pur, pur euh, budget. Enfin, je suis en budget, quoi. D'ailleurs, en plus, je ne joue pas beaucoup sur Asie. Donc, quand je tryhard dessus, en général, je décraft euh, bah, toutes les classes qui ne m'intéressent pas. Et, euh, et voilà. Donc j'avais fait le choix de garder Voleur sur Asie parce que Voleur, c'est quand même un deck qui... En général, ça fait pas mal de temps que c'est un deck qui est plutôt intéressant, c'est plutôt agressif. Il y avait Voleur Mine, j'avais commencé avec Voleur Mine à l'époque, qui était pas très cher. Et, euh, et voilà. Et euh, mais voilà, le problème, c'est que Chasseur... Euh, comment dire Oh wow. Le matchup est plutôt bon, hein. on est censé le battre. Chasseur... Faut aimer la classe quoi C'est à dire que c'est pas parce que c'est aggro que c'est gratuit Vous Voyez il y a du Tavish Bon au Kani c'est gratuit mais il y a du Tavish Du Haralon. Donc si jamais vous avez pas ces deux cartes là Vous avez un deck qui est quand même cool mais qui est quand même un petit peu Affaibli qui n'aura pas, pas Son winrate optimal vous voyez Donc euh... Donc voilà Si jamais vous, vous n'avez jamais vraiment joué chasseur Et que vous avez pas de carte de chasseur c'est toujours un peu compliqué de se dire euh, je vais jouer chasseur face et je vais crafter deux légendaires pour jouer chasseur face, enfin chasseur face, de mon point de vue hein. enfin, Moi j'aime pas trop les decks aggro j'avoue. de monte, ah, c'est pas mal hein. Ok. J'aime bien les decks combo. En fait j'aime bien les decks En fait, c'est pas que j'aime pas les, les agros. Parce qu'en soi, et souvent Barvoa vous me le dites, mes, mes performances euh, à l'époque je les, je, les je les faisais principalement avec les agros, avec les decks agros. Mais parce que assez tôt finalement, en tout cas j'ai l'impression. Euh, je crois que je vais faire ça et ça, c'est mieux. C'est plus agressif. Non quoique. Ça et ça, et comme ça, l'esprit elle proc là-dessus. Euh, ouais, à l'époque, voilà, les agros étaient vraiment dominants Et, et euh, voilà, c'est vraiment pour, par pragmatisme et parce que voilà je, je voulais gagner et que je jouais agro Et que je jouais pas trop mal les agros Mais, que je veux dire par là, j'espère que j'ai pas perdu le fil euh, En fait, moi ce que j'aime Bon, on recherche tous quelque chose dans les jeux de cartes euh, Chacun aime des choses différentes Moi ce que j'aime, c'est vraiment le côté... Je me perfectionne avec le deck. Chaque game que je fais, chaque jour que je try hard, je vais améliorer mon niveau de jeu. Et je vais essayer vraiment de devenir le meilleur avec le deck. Euh... Je ne suis pas obligé d'esprit maintenant. Il arrive sur T6, il va sûrement raser le board. Je crois que je vais rentrer le pouvoir et je vais juste faire ça. Il n'a pas une, une énorme AOE et il peut avoir peur derrière. Euh, et je garde le côté surprise pour 3, bim. Et donc voilà. C'est pour ça que j'aime Voleur Miracle, mais je pense que je pourrais également aimer Voleur Bingo parce que c'est des decks, je pense. Et c'est pour ça que j'ai adoré Prêtre Sanglier. Prêtre Sanglier, c'était une dinguerie parce que, pour, honnêtement, j'ai dû faire plus de 500 parties avec Prêtre Sanglier et, et j'étais... Euh, mon gameplay était perfectible de plein sur plein de points différents et que je pouvais vraiment améliorer. J'aurais fait 500 games de plus, j'aurais été encore meilleur, quoi. Et d'ailleurs, euh, en vrai, une de mes d'ailleurs, voyez, ça m'a marqué parce que pour moi, une des, de mes plus belles performances, entre, enfin pas une de mes plus belles performances, mais quelque chose que je me souviendrai souvent pendant longtemps. Alors, j'ai pas une mémoire incroyable, mais en tournoi. C'est pas les, les championnats que enfin, le championnat d'Europe que j'avais fait euh, en 2014, ou c'est pas les, les gros tournois que j'ai gagnés euh, 2015-2016 ou le championnat de France. Pour moi, le, la chose qui me marque, alors c'est parce que c'est le plus récent aussi, c'est même pas. Bon, c'est le, le Master Tour que j'ai fait l'année dernière, j'ai adoré. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, mais c'est le fait que j'ai ramené Prêtre Sanglier, qui était quand même le deck le plus compliqué, et j'ai eu zéro défaite avec ce Prêtre Sanglier. Et ça, finalement, c'était vraiment. La consécration de euh, 3 à 4 mois de tryhard avec un seul deck. Le fait de me buter sur un seul deck qui finalement a payé au master tour. Alors j'ai pas gagné le master tour, loin de là j'ai fait 4-4. Ce qui était déjà pas mal, ça m'a fait ITM. Mais, euh, mais euh, oui, ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Est-ce que je vous raconterai pas un peu trop ma life dans cette vidéo <rire> Un peu, non J'ai l'impression. J'ai pas envie de mettre trop de créa, j'ai vraiment peur du Bloom. On va juste faire ça. On n'est pas pressé. Clairement pas. Et, euh... et donc voilà. À... Enfin, Se perfectionner avec un deck, je trouve que c'est génial. Et Hearthstone, on a vraiment la possibilité parce que les decks restent un peu dans la méta. Vous voyez là, il va être... Peut-être s'il fait son truc de fiel. Bon, il va quand même gagner beaucoup. Mais en vrai, il bite quand même sa main. Et moi, je vais pouvoir reconstruire et enfin, en espérant que ça suffise. En vrai, je ferais bien plein de paysans. Après, faire ça, c'est strong. Hein. Parce que déjà, ça me fait un gros board. Et ça me permet de faire l'Astalor derrière. Et presque de setup avec Astalor. Ah, j'aime bien juste ça. Mais vous voyez, là, on presque on essaye de gagner en contrôle. Parce qu'on a joué un peu autour de ces cartes. Alors, là, je, je, je fais ça. Et je pense que ça peut marcher. Parce que mon adversaire, il va peut-être pas jouer de manière optimale. Je pense contre un joueur qui est top 100. Ou même top 200. Euh. Ce gameplay là, c'est le gameplay qui nous amène le plus vers la victoire. De pas trop bourriner parce qu'il peut trop gagner de points de vie avec Fiel et c'est fini. Mais je pense que... On est quand même derrière malgré ce gameplay. Et je pense que là, il y a moins de gagner parce qu'il peut faire des petites erreurs et... Euh... Après, ah bon, on ne sait pas, on n'a pas l'info. Mais... D'ailleurs, je pense que je fais ça. Hein. Je fais ça, je tape là. J'ai mon Astalor, pas beaucoup de créa et je le setup. J'ai vraiment pas envie de mettre plein plein de petits paysans. Juste mettre des gros monstres, c'est chiant pour lui, parce que les barrages et comme, choses comme ça, c'est compliqué. Il y a la Dame Steno, elle va s'écraser dans des dans des points de vie, si jamais. Euh, et oui, voilà, sur Hearthstone, on peut parce que les méta elles changent, mais souvent les decks restent quand même. Il y a vraiment une. Alors, il y a un côté bien à ça. C'est justement ce point de vue-là, ce truc-là. Le fait de pouvoir perfectionner un deck, de jouer un deck euh, en janvier et en mars-avril, bah, le deck existe toujours. Même s'il est différent, il y a quand même toujours des notions qui restent quoi. Et euh, par contre, bah, ça fait que parfois on a l'impression que le jeu il évolue pas tant que ça. Alors qu'il évolue, mais c'est vrai que euh, le druid ramp, c'est druid ramp, quoi. Ça reste. Le chasseur face, ça reste chasseur face. Ouais là typiquement on se serait fait éclater sur Jace Je pense qu'on perd quand même pour le coup Quoique okay, quoi que Ouais c'est pareil en vrai. Là, vous voyez c'est intéressant parce que là il a fait la Jace défensivement. Elle a pas. En fait la Jace qui nous a pas rentré beaucoup de dégâts parce que les barrages sont allés sur ma créa. Honnêtement, cette game là, si à la place de jouer un truc un peu lourd avec Astalor into Astalor, je joue petite créa, petite créa. Bah je pense que là au lieu d'être à 16, je suis peut-être à 10. Et en fait à 10, bah il peut me tuer. Là à 16, je pense pas qu'il puisse me tuer. Et je pense même souvent avoir l'étal. On verra après s'il me tue, bah félicitations, mais je pense pas. 16 c'est beaucoup. Et c'est ça aussi, c'est pouvoir gagner dans des matchups compliqués, <rire> pardon, euh... parce qu'on joue bien et que l'adversaire aussi fait des erreurs. Hein. Et vous n'allez pas tomber que toujours contre les meilleurs joueurs du monde. Euh... Et que dans un jeu de cartes, celui qui gagne, c'est pas celui qui joue le mieux, c'est celui qui fait moins d'erreurs. Parce que enfin, même si c'est pareil un peu, mais euh... tu fais toujours, on fait toujours des erreurs dans un jeu de cartes. Vous voyez, il met quand même. À... Après, il peut peut-être me tuer, non Ouais vous voyez on gagne hein, et ça se joue vraiment à pas grand chose honnêtement cette game là si on développe pas des monstres je pense qu'on perd euh, on la perd quoi ça c'est quand même intéressant alors ça veut pas dire qu'avec les chasseurs face ou les decks agro, vous n'avez pas la possibilité de progresser mais je pense qu'à un moment il y a un plafond quoi un moment où juste vous avez maîtrisé les matchups et puis voilà maintenant après c'est du volume quoi Mais c'est cool hein, en vrai comme deck hein. Franchement je trouve ça. Je trouve ça vraiment très très bon. Je suis presque étonné de la puissance du paquet. Bon contre un druide. Euh... Paysan on le garde si on n'a pas la pièce. Parce que comme ça on peut piécer paysan. On peut jouer paysan T1 et lui il est obligé de piécer son pouvoir. Et piécer son pouvoir c'est horrible, ça détruit sa croissance, ça détruit son nourrige, ça... ça casse tout dans sa curve. Bon pas si la croissance nourrige T3T4, mais ça casse quand même sa curve. Oh. C'est rigolo ça. Ça veut dire que c'est un... Comment on appelle ça C'est un dame... Dame... dame... dame coco là Comment elle s'appelle Le braconnier là. Dame... Dame Asté... Comment elle s'appelle La dame. La dame... Prestor non c'est ça Prestor Dame prestor. Il joue un deck... C'est trop bien, Dame Prestor, c'est génial. Il joue un deck Dame Prestor. Ouais, compostage, ça a du sens, hein. Bon. Euh que le matchup est pas mal après il a fait une sacrée sortie qui nous a bien bloqué mais je pense qu'on est quand même pas mal en général il a du mal à gérer nos créas donc on pourrait peut-être développer éleveuse mais j'ai juste peur que ce soit trop lent après c'est vraiment une très bonne carte quoi. le plus un plus un on va vite en... en récolter les fruits et on pourrait faire aussi glisse froid vraiment bête de le jouer à 4 mana c'est bon. Peut-être. Ouais. Oh, nourriche. Ah non, nourriche sur preuve. Ok. Je ça. Ah, ce sera quand même ça. J'ai pas besoin d'aller try de ça. Au prochain tour, j'ai mon arme. Il va aller dans le poste. Poste, c'est vraiment relou. Bon. Il peut Prestore. Médecin légiste. Ouais, dans l'absolu, c'est ok. Pisant. Hasta ok. C'est rigolo en vrai. Hein. J'espère que ce deck-là va revenir dans la méta parce que c'était vraiment un chouette deck. Compostage, sacrément bien. Pas très très bien quand même. Un en train en des bah, ça fait cher hein, les cartes. Hein, mais... Ça c'est moche de devoir trade. Je pense qu'on va perdre là. Vous voyez finalement on va perdre contre le deck le plus improbable. Plus improbable que le nôtre encore. Là, il va chercher la mine. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer Prestore maintenant. On a quand même encore un tour. Après, c'est pas parce qu'il Prestore qu'il gagne. Mais bon, en général, Prestore ça fait quand même gagner contre Agro. Il innerve. Oh, ah, nerve. à alors. Okay. Ça, il faut les détruire avant qu'il pioche, Parce que sinon, il fait Prestore et ensuite il pioche ses dragons. Bon est... oh, il trade ça va C'est peut-être même une erreur en vrai Peut-être il aurait du value Un truc comme ça Il ne faudrait pas pièce euh, dégâts Avec ça Je crois que je vais commencer par ça et je prends l'info. Bélier, c'est pas mal. Okanis, mais il va sûrement jouer une créa avant. Bon, là, au prochain tour. Non dans deux tours Je vais quand même attaquer si jamais j'ai une, une espr un esprit sauvage Ah il est trop en PV Je suis pas arrivé à l'affaiblir La fameuse Dame Prestor Magnifique Oh c'est génial de jouer ce match-up. C'est génial Il ouais, faudrait vraiment arriver à set up euh... Avocat de l'antre Ouh je connais pas ce petit loup Réduire un serviteur au silence. Ou confère insensible à un serviteur pendant ce tour. Je crois qu'on va au Kani. Mais on s'en fout. C'est juste paratonnerre. Pièce. Il se froid. Face, face, face. Et euh, l'idée c'est de faire un double dégât collatéraux. Alors là, on est en mode bourrin. <rire> Ça va pas suffire. On va se faire éventrer. Mais dégâts collatéraux, c'est pas mal sur ces petits dragons. Hein. Sur ces petits dragons, euh, pas forcément un, hein, mais ces petits dragons. Ou le guff derrière. Ah, dommage, on n'est pas arrivé à l'agresser. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas arrivé à l'agresser, c'est qu'il est vraiment. il est bien arrivé à se défendre. Là, faut, faut quand même lui reconnaître ça. Bon dégâts c'est fort quand même. Hein. C'est juste que là il est trop en PV quoi. S'il était à 20 ou 15, il y avait moyen quoi. Je Waouh. C'est gros ça. Ah, il a pris du mana, non C'est bizarre, il aurait dû piocher peut-être. Ah, le problème, c'est que dégâts, ça fait pas tant. Il n'y aura pas de surplus. Je pense que je vais juste faire ça. Ça. Ça. ça. Et je veux qu'il y ait un peu plus de créa pour faire le dégât collatéraux. Parce que le dégâts collatéraux, ça va le, faire trois... ça va le faire deux fois. Donc, il faut au moins 6 créa, quoi. Pour pouvoir rentrer des dégâts un peu et puis raser le board. Ah, voyons, on va perdre, hein. On fait presque durer un peu le, le plaisir ou la souffrance, mais ça reste du plaisir je trouve de jouer contre ce deck-là. Pourquoi il a pas eu dragon à la place de ça Ah zut, il joue bien parce qu'il trade et tout. Hein. Je sais pas s'il fait exprès, mais. Ouais, ouais, c'est pas ouf. Hein. Dommage, dommage. Ah, c'est frustrant. Fru... Ça aurait pu tuer son 8-8. Hein. Ça peut faire le premier dégât va dessus et le deuxième dégât reva dessus. Hein. Ça aurait pu, ça aurait pu. En vrai, je me dis, je reste parce qu'il y a Tavich qui est quand même une excellente carte. Genre Tavich Pyro. Ouais, bon après, il nous fait quand même vraiment l'amour là avec toutes ses values. Ok. Ok. Rien à dire. Rien à dire. Ça, quand ça sort bien, c'est fort. Alors, c'est un peu trop lent comme deck. Hein. Je pense que ça ne pourra pas être top méta 1000 légendes. Mais ça peut être méta euh, diamant ou ce genre de... Je pense que c'est un deck qui est intéressant contre la méta. Enfin, contre les decks de la méta, mais pas contre les deux meilleurs. Enfin, je pense que contre Voleur Bingo et Voleur Miracle, tu peux pas, quoi. Je vois pas comment tu peux gérer une énorme créature. Euh. Ouais. Je, je pense que c'est trop lent contre. Enfin, en fait, tu pars T6, quoi. Tu mets des petites créas avant. En fait, c'est un. Bah, c'est un peu comme un Big Mage en un poil plus lent et un poil plus RNG. Parce que t'as pas tout le temps ta Prestor T6. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, quoi, le deck prestore. Mais après, c'est cool, hein. Je pense qu'on peut passer les légende avec. Et je pense. Ouais, je pense que c'est possible de passer les légende avec. Et passer les légende avec, c'est génial, ouais. Les games sont vraiment très intéressantes, elles sont toutes différentes parce qu'à chaque fois les setups de dragons sont différents. Bon je vais garder le biscuit également parce que c'est cool. C'est des petites cartes euh, qu'on peut jouer euh, soit T2, soit on peut les recycler parfois. Le match-up est bon hein, parce qu'il aime pas se faire agresser le chasseur euh, crash-foudre. Et nous pour le coup on va vraiment agresser violemment. On peut faire juste biscuit là. Et 4 en 2 tours. Ou dog, ou le doggy. Pourquoi on peut trade J'aime bien le trade ici. Parce que comme ça, ça évite qu'il fasse genre anti bet ou quelque chose comme ça. In-touche value ta petite, ta petite 2-1. On va essayer juste de développer un board et c'est comme ça qu'on gagnera. Bon, c'est un risque, mais c'est un risque. Mais s'il est pas géré, c'est winning play. Il y a pas forcément d'anti-bet, hein, à part s'il fait un crash fou de maintenant, mais. Il a bélier, voilà, ce bélier là. Mais bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup de bursts là-dedans. On peut à Stalor, si on veut. Je crois qu'on va Astalor, comme ça on garde... Bon. Là on est vraiment très bien, mais on perd sur euh, Hydrolodon. Voilà. S'il a Hydrolodon, on part tout de suite. Et on... Voilà. Bon, ça arrive très très peu, hein. vous le savez, on le sait. Ouais, ça arrive de la droite. Mon dieu, ça veut dire qu'il a eu. Ouais. Réfléchis quand même, parce que... Non, on part. Là, on se fait pas de mal. Pas de raison, ça veut dire qu'il est sur fusil, il a eu hydrolodon et... Ouais. Bon. On peut rien faire dans ce spot. Aucun deck ne peut rien faire, hein, pour le coup, cette sortie-là. Et c'est pour ça que le deck est fort aussi. Hein. Le deck, c'est un top 5, top 6 méta. Hein. Finalement, il n'est pas si loin derrière les voleurs miracles, voleurs, voleur Illidan, voleur Bingo. Hein. Le deck, il est un poil moins fort parce qu'il n'a pas cette stabilité qu'ont les autres. Mais il a cette fameuse sortie invincible que peut avoir... Euh, bah alors, aucun sortie n'est vraiment invincible, mais que peut avoir le voleur Miracle ou autre. Il a vraiment ce truc. Hydrolodon T5, c'est gagné dans ouais, pratiquement 100% des matchups. Ça peut arriver, même si c'est une game sur 10, une game sur 20, ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est assez, euh, assez cool en général parce que l'adversaire il part vite. Et comme ça, on, on, on s'embourbe pas dans une game qui peut durer deux tours de plus. Mais là, il faut pas essayer de lutter quoi. On peut pas lutter avec. Enfin, euh, avec notre deck en tout cas, on peut pas. Si on joue guerre et contrôle ou des rouge, rouges, c'est pas la même, mais et avec, euh, avec notre deck, on peut pas lutter contre ça. C'est la, la seule arme qu'il a, qu'il est. Et c'est une sacrée arme. Bon, rematch, rematch. On va bourriner, hein. Par contre qu'on va value trade ici. Ça, il a pas de trade sur mon ondulance. Le but, c'est de rentrer un maximum de dégâts. En fait, le but, c'est d'optimiser les dégâts qu'on va lui rentrer. Soit en rentrant des pouvoirs héroïques, en rentrant des sorts, en rentrant des boosts, ou en rentrant des créas on curve. Voilà. En gros, chasseur face ou deck face, c'est ça. C'est optimiser les dégâts. Et après, il y a plein de façons de le faire. Et chaque situation a sa vérité. J'aime bien ça. Le paysan il se fait pas buter par ça. On commence à développer du board. Bon, on s'y fait euh, comme tout à l'heure. Hein, le bélier into, euh... <rire> into Hydrolodon. On a perdu. Quoique là maintenant il est peut-être un peu plus bas en life. Mais ça restera quand même complexe. Bon, le bélier ça part de là. <rire> ça, malheureusement ça part de là hein. Ouais Là c'est typiquement une, une situation où s'il n'a pas l'hydrolodon Là il a, il peut pas gagner C'est impossible C'est absolument impossible sans l'hydrolodon de gagner Par contre avec l'hydrolodon euh, il, il revient grave dans le match Voire même gagne. Bon, il gagne. Il n'a pas hydrolodon. On va bourriner comme un bœuf. Hein. La meilleure. Euh, c là, c'est même pas la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est la meilleure façon de gagner ici, c'est de le blesser. Et comme ça, même si là, il trouve Hydrolodon, je pense que c'est quand même fini. Voyez Hydro bah, après, ça ferait Hydrolodon 6. Hydrolodon 6, ça va. Hydrolodon 5, c'est. Bon, là tout à l'heure, il a fait 4. Non, il a pas fait 4. Il peut 4, mais il l'a fait 5. Hydrolodon 5, en vrai, il y aurait eu match. Et je pense qu'il aurait été un poil devant. Mais Hydrolodon euh, tour 6, c'est ça. Hein je pense que c'est un peu tard. Je pense que c'est un peu tard parce que il nous reste du board et là, on l'a on trop grignoté. Donc, voyez, oui, on peut quand même gagner avec cet hydrolodon. Mais, mais voilà, c'est vraiment le, le, le timing qui est important. 5, en général, on perd. Après, à moins qu'il rate sa, sa sortie, encore une fois. Euh, si jamais il ne fait pas de T1, il ne fait pas de T2 ou s'il fait un T2, il ne fait pas de T3. bon Après, s'il ne fait pas de T3, si, il ne fait pas de T3, il fait un T4. Et... Là, ça va. Et il fait drôle au nom derrière. Et si curve veut bien, bah, comme il a fait euh, il y a deux parties. quoi. Alors Druid, c'est un excellent match-up si c'est un vrai Druid Ramp. Parce que on va justement euh, avoir un board très board-centric. On va avoir beaucoup de boards. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de boards, euh, ça fait qu'il ne gagne pas avec l'armure. Le, en fait, si on joue un deck un peu Elidan et tout, on n'a pas de, de créature. Euh, on, a, on tue Coburst. burst. Donc, en fait, c'est lui il arrive à stacker un peu d'armure avec Illidan, on est parfois un petit peu dans la merde. Euh, là, lui, ce qu'il aime pas, c'est les créas. Genre, le, le match-up empirique compliqué du druide, c'est le, le zo, ou quoi, c'est le démoniste zo, ou même un démoniste zo euh, d'arène pourrait battre un druide ramp en vrai. Je pense qu'il va quand même croissance. En fait là je considère que si jamais il fait pouvoir dans paysan il est trop mal. Donc je pense qu'il doit quand même développer un jeu et faire croissance. Donc en fait là je me dis je, le paysan pour moi c'est 100% win si jamais il va le chercher. Parce que là ça veut dire qu'il est obligé de faire pièce nourriche. Et donc il y a plein plein de trog. Bon ça ça change pas grand chose. Je pense qu'on va mettre les créas quand même ici. Euh, Aralon au dessus me paraît ok. On va pas trade évidemment. Hein. On va full face. Ouais je pense que là le match-up est fini. Le trog est trop compliqué pour lui à gérer. Et... Je pense que c'était pas mal ce pièce paysan. Enfin voilà en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Et le truc c'est que s'il avait croissance, il aurait fait croissance. Et peut-être qu'il a croissance et en fait c'est bête mais il perd un mana un peu à chaque tour hein, finalement. Il m'aurait donné une 1-2 mais une 1-2 ça vaut pas un mana de plus pour le druide. Le druide il a besoin de ses mana. Mais en même temps le paysan il devait le tuer. Ouais c'est une horreur. Hein. Bon, par contre Aralon je peux pas le jouer mais c'est pas très grave. On va juste faire bélier sur un autre loulou. Ouais c'est une horreur hein. Parce que là en vrai euh, même s'il fait Eka euh, et euh, il, déjà il tue pas tout. Et puis il est mort au pouvoir quoi. On va bah, essayer des matchs qui sont simples. Hein. Simple, efficace, rapide. Ah on est diamant, ça veut dire qu'on était. Là je vois diamant. Euh, ça veut dire qu'on était platine avant. Ah ça va vite en vrai. Parce que là, ce compte-là, je le tryhard Enfin, je le pas, je fais que des vidéos dessus. Sachant que je, je suis entre 5 et 10 par matin. Donc, vous euh, voyez, malgré les 5-10 5-10 abandons... En moyenne, hein, ça, peut ça peut faire 3, mais souvent, on est... je suis bien à 6-7 abandons quand même. Euh... pas ah, Bélier, quand même. Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Après, il y a encore des bons decks. Vous voyez, là, je ne suis pas encore dans la période. Euh, je vous présente des decks qui sont fun. Bon, après, les, les tiers inconnus, ça fait longtemps que je ne les fais plus. Mais parfois, je peux présenter des decks qui sont un peu rigolos. Et pour le moment, par exemple, typiquement, le druide prestor, c'est un deck que je pourrais présenter. Mais bon, là, pour le moment, il y a encore des decks qui sont vraiment forts que j'ai envie de vous présenter. On est mal là. Voilà, ça, c'est un match-up qui est compliqué. Mais c'est intéressant. Il va être, il va être cool à voir ce match-up. C'est un up qui est compliqué parce que bah, Druid, prise de bord euh, très fort, beaucoup de Boubou Divin, ça va être chiant. C'est pas un deck qui est présent en top, en top légende, mais c'est un deck qui est quand même pas mal présent dans le jeu. Parce que c'est un excellent deck, vraiment c'est un excellent excellent deck. Si vous aimez Paladin, mais foncez. Franchement, vous avez, vous avez vraiment un deck qui vous, va vous faire passer légende, mais extrêmement rapidement et sans forcément euh, vous casser la tête. Quoi. Voilà, on a fait quand même une excellente sortie avec les 2 4, ça le bloque bien. Mais ouais, le, le, le... le deck est très très cool. Hein. D'ailleurs, c'est un top 5. Hein. Pour moi, c'est le. C'est à peu près égalité avec le, le Crash Food. Hein. Le deck Crash foudre hein. C'est vraiment des les, les débuts du tiers 2, quoi. C'est ces decks-là. C'est relou, quand même. Okami, peut-être. Comme ça, je fais Aralon into Esprit, c'est quand même la meilleure synergie. Bon, c'était un peu évident qu'il allait jouer une petite créa, mais il n'avait pas forcément de petite créa vu qu'il en avait joué au début. Et le problème, c'est que là, alors on peut se dire il a la pièce, donc on va prendre sort parce qu'il va se dire qu'on n'a pas pu prendre sort parce qu'il a la pièce, mais bon, ça a quand même pas de sens dans ce match-up. On va détruire ses créas pour éviter de faire la fusion entre euh, les boosts de sa main et les créatures de son board. Alors, euh, avoir le board dans ce match-up ne fait pas gagner. Faut pas qu'il croise les sanglants maintenant. Oh, elle est belle, elle est belle, mais elle est moche en même temps. Euh, ouais, parce que là, il a fait silence pour la France, donc il... Il va y avoir les, les créatures 5-5 totes pour 0. Et il va y avoir ensuite les croisés sanglants qui va développer la comtesse et qui va développer les invitations. Quand les invitations sont jouées, Nito. On n'en est pas encore là. Là j'optimise les dégâts en faisant ça et ça On, on s'en fout des, des points de vie sur nos créas Parce que de toute façon elles vont souvent s'écraser dans les 5-5 Donc là on optimise vraiment les, les dégâts face et... et accessoirement les dégâts que l'on prend Donc là le deuxième silence Donc ça veut dire que ça va être 5-5-5-5 J'imagine Ouais 5-5-5-5 et ensuite c'est croisé comtesse C'est ça Mais par contre c'est 7 points de vie hein, la comtesse euh, Ouais c'est 7 hein. C'est cool On va rentrer les dégâts Ça, ça optimise les dégâts en faisant strait parce que tour d'après on a deux, on peut value ici et on va face et on a gagné. Je veux pas, euh, il est mort s'il fait une comtesse machin. Donc là on a gagné. Enfin, même s'il fait que comtesse, en fait, c'est pareil, enfin, on a gagné. Je, je sais pas s'il si est au courant qu'il veut juste jouer comtesse sans forcément euh... <rire> en vrai. Là, c'est vraiment pas faire preuve de, de, de comment dire, d'adaptation, quoi. Tu peux jouer jusqu'en test comme ça. C'est juste que croisé, en général, tu l'as un tour avant parce que tu fais T6 et... Bref. Euh, magnifique, hein, ce petit deck. Hein, top 1 légende, vous voyez, c'est un super deck méta. Là, on n'a pas rencontré bah, le voleur miracle, le voleur bingo. C'est assez drôle, hein. Je crois, hein, On n'a pas joué voleur bingo. On a joué un Illidan. Enfin, on n'a on a pas joué... de que des, des, des, les 2-3 les dominants de la méta et pourtant on a fait un super win rate on a perdu que contre le, le Prestor je crois sur ce euh, non le hydro -le -don aussi Prestor et hydro -le -don. sur ce merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde